Good morning. Allé yid en les choses aujourd'hui lire fois à tarav ben Morchemuel ben Lea b'Torcha chol Israël. Si vous êtes vous si désir une prochaine étude Mishna contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la sérchat Migile à Perikalef Mishnahe. Ein ben yom tov le Shabbat. Ela ochel nefesh bilvad. Ein ben Shabbat le yom Kipurim. Ela shez ez dono bide adam vez dono bekaret. On commence. Depuis en fait la mission précédente on, on commence le sujet des ein ben. Il n'y a de différence que. C'est à dire en rapport avec ce si qu'on avait parlé dans la mission précédente, avec Adar Aleph et Adar Bet, les différences des mitzvot à célébrer durant le mois, essentiellement le 14 et 15, mais même aussi les rabbis Du coup, c'est l'occasion maintenant jusqu'à la fin du chapitre, Mishnah Tête, je crois même, où on va se mettre à parler, en fait, à apporter Mishnah Yud même, deux choses qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais qui auraient des différences malgré tout. Et la Mishnah va les ordonner en disant il n'y a de différence entre ceci et cela. Et là, on va se promener dans tous les sujets de la Torah, plus ou moins, quoi. On a parlé dans le Mishnah précédent, donc, de Adar Aleph et Adar Bet. Là, maintenant, dans le Mishnah, on va comparer Shabbat et Yom Tov. On va comparer Shabbat et Yom Kippour. Prochaine Mishnah, on va parler des né Anah, Nedarim, Nedavot. Après, on va se mettre à parler de Tumakara, Zav, Metzora. Après, on va parler même des, de Shiloh, Yerushalayim. Enfin, jusqu'à la fin du chapitre, on va plus tellement parler de la Megillah, en fait, et de Purim. Mais des Enben, il n'y a de différence que... Le principe, je pose tout de suite la règle, comme ça, ça ira plus vite ensuite pour expliquer chaque Mishnah, on va prendre deux choses qui sont plus ou moins semblables, on va dire, et il n'y a en réalité de différence que ce point-là et ce point-là. Et la Mishnah, elle vient en fait, entre les lignes, nous dire, par contre, sur un autre point, hein, ils seront semblables. Mais sur un point beaucoup plus délicat, en fait, qui fera en fait l'objet de discussion, la Mishnah, en fait, elle a envie de trancher une discussion, même si concrètement, ça ne va pas forcément se contenu dans la on va commencer avec les premiers exemples, et vous allez vous avez tout comprendre sur la chaîne. En ben Yom Tov, les Shabbat, il y a des différences entre les lois de Shabbat et de Yom Tov, pas en rapport à la condamnation, mais plus en rapport aux interdits de faire des travaux. C'est bien que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire 39 travaux. Pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire aussi les 39 travaux, mais cependant, dans certaines circonstances, on a le droit de faire certaines choses, malgré tout, on est plus permissif pendant Yom Tov, en général, qui sont pourquoi Pour le « Ochel nefesh »,« Préparer les repas ». Alors on fait ça dans les mots. « En ben yom tov le shabbat » Il y a deux différences entre le yom tov et le shabbat par rapport aux interdits de travailler. « Et la ochel nefesh bilbad » Uniquement l'interdit ou permission de faire les repas « ochel nefesh » qui est mangeable par l'homme euh, uniquement. D'accord Soit pendant yom tov, si on a envie de cuisiner, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire la shrita, on a le droit de pétrir, alors que tous ces interdits sont interdits pendant shabbat. Et la Mishnah, en fait, elle va me dire, bah, tu sais, il n'y a que sur ça qu'il y a une différence. Par contre, sur autre chose, ils sont semblables. Sur autre chose, mais quelque chose, comme on a dit, quelque chose de plus délicat. En réalité, c'est une Mishnah qui va sur l'ambassade de Shabbay. Vous savez bien que qu'on avait même appris ça pendant, dans la Serret Beïtza, que euh, pendant Yom Tov, on a le droit de porter dans le, sur la voie publique, même quelque chose qui est pas en rapport avec la nourriture. Ouais, quelqu'un qui veut passer à la synagogue, il va porter son livre, il va porter son lulav pendant Yom Tov, il a le droit de le faire. Si ça tombe pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Donc en réalité. Il y a une différence en plus à Yom Tov, Yom, euh, entre Shabbat et Yom Tov, qu'on ne permet pas que les, la préparation des repas, mais même aussi de porter pour tout ce qui est pour le bien-être corporel. C'est la règle. Et la Mishnah, en fait, elle va selon Bet Shammai, qui interdit le bien-être corporel, bien corporel, et qui permet uniquement la préparation des repas. D'accord Voilà pour le premier, Enben. Et deuxième, Enben. Enben Shabbat et les Yom Kippur. Il y a deux différences entre le Shabbat et le Yom Kippur. Et là, chez Zedono Bide Adam, Dono La seule différence entre les interdits de Shabbat et de Yom Kippur, c'est que celui qui transgresse à Yom à Shabbat, Zedono s'il le fait bémézide consciemment, eh bien, il est condamnable par le Beddin terrestre, par les hommes, tandis que Vezez Dono Bekaret est celui qui transgresse à Yom Kippur. Figurez-vous Yom Kippour est quelque part moins grave que Shabbat. Parce qu'à Yom Kippour, celui qui transgresse à Yom Kippour, il n'est pas cible que de triouvre. Karet de retranchement par le Ciel, qui va le tuer avant 50 ans. Mais et il peut faire aussi Tchouva, et si la chouva est sincère, il sera, il sera exempté peut-être, s'il mérite d'expliquer de, de, de, sa faute. Tandis que, tandis que quand c'est condamné à mort par, les, par le badin, même s'il fait Tchouva, même s'il a déposé une grande barbe, il est condamnable encore par le badin parce que concrètement, il a transgressé C'est à Nobidé Adam. C'est l'unique différence. Par contre, en quoi ils sont semblables Alors là, il y a une petite nuance, la caméra explique, là, même le barton il s'est pas fatigué de nous le dire, je suis étonné d'ailleurs que euh, concrètement Rebecca il rapporte. Ni le Tosatyum Tov ni l'appartenerait quand on en parlait. Tossatium Tov il rapporte, rapporte c'est la euh, le Rebecca Weger qui rapporte ici, que en réalité, il y a une alchatrice originale, vous savez que Kimle Bedaba, miné »« quelqu'un qui transgresse, on va prendre un cas, où à Shabbat, je vais cueillir le fruit de mon voisin. Ou je vais, on va faire mieux que ça, je vais tuer l'animal, le chien de mon voisin, qui aboie de trop. En théorie, celui qui tue pendant Shabbat, un, pendant Yom Tov, un, un jour de Chol plutôt, celui qui tue un animal, il, est, il, doit, il, doit, il doit le tuer, il doit le payer, ça coûte 1000 shekels, tu dois payer 1000 shekels. Si tu tues pendant Shabbat, en cas en tout cas, bah, tu peux être condamné à mort parce que tu as Neslat Neshama. Si tu tues un, chez le chien du voisin pendant Shabbat, en réalité, il devrait y avoir deux condamnations. Se faire condamner à mort, et en plus de ça, payer ce a à mort, parce que tu as transgressé Shabbat sans rapport avec, avec le ciel, et payer le voisin parce que tu l'as fait, tu l'as causé un, un, une perte. Eh ben, figurez-vous qu'il y, y a une loi qui nous dit que lorsque sur une même avéra, on est condamnable sur deux plans, sur le plan condamné à mort, et en plus de ça, payé, eh ben, on est condamnable que d'une seule peine, la plus grave, ce sera ce que c'est condamné à mort sans payer. Celui qui tue quelqu'un, même en jour de rôle, et qui lui trouve sa chemise, on a appris ça dans sa nérine, et qui va lui trouver sa chemise, une chemise, je ne je connais pas c'est quoi les marques à notre époque, si on est encore avec Boss. Je ne sais pas, avant, une chemise qui coûtait 700 shekels. Il, il, il est condamnable à mort, en plus ça, il doit même aussi payer une chemise. Ben non, il ne payera pas la chemise. Parce que sur cette action-là, il est déjà passible de mort, on lui donne la plus grave. Eh bien, la Mishnah, va nous apprendre, il y a une marque locale sur ça, mais celui qui va faire Ayom Yom Kibour, il va tuer, tuer le chien du voisin. Est-ce qu'il devra payer le chien malgré tout, puisqu'il n'est plus condamné à mort par le Din ou non sur ça, il y a une marque sur ça, la Mishnah, elle va selon Rabbi qui nous dit qu'il sera exempté de payer. Et c'est ce que la Mishnah vient de dire. Il n'y a de différence entre Shabbat et Yom Kippur que sur la condamnation. Mais par rapport à la loi de Kim, le Bederabamine, donne lui la condamnation la plus grave qu'on exempte de payer la condamnation moins grave. Dans tous les cas, il sera exempté, même à Shabbat comme à Yom Kippur. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de tout c'est